Bonjour. Vous rêvez de jouer de l'harmonica Vous aimez le blues, le jazz, la country music, les musiques actuelles Vous êtes grand débutant ou peut-être déjà un harmoniciste confirmé, mais vous avez besoin de revoir les altérations ou les overblows Vous aimeriez apprendre à interpréter vos morceaux, jouer des compos, savoir improviser Sur ce site, vous trouverez des vidéos en accès libre. des dizaines d'articles très détaillés, des partitions, des tablatures, des MP3, et même une sélection de CD d'harmonicistes. Prendre un bon départ, si votre choix n'est pas encore fait, je vous propose de télécharger à droite sur l'écran un e-book entièrement gratuit qui vous guidera sur le choix de votre premier harmonica. Prenez l'habitude de commenter toutes les vidéos. Si vous voulez que j'en mette d'autres en ligne, il me faut savoir quelles sont vos attentes. Je tiens à partir de votre demande, de vos questions, de vos aspirations, de vos difficultés, et créez ensuite des cours qui répondent parfaitement à vos besoins. Si vous aimez les vidéos, partagez-les sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, etc. À très vite